Attends, attends, attends. Vas-y. Ouais. Ouais. Salut toi, moi c'est Teddy Tang. Je suis votre modèle élégance Tahiti 2020. J'ai un diplôme d'ingénieur, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui va suivre est beaucoup plus cool. Accroche ta ceinture. Et c'est parti. <musique> Cultivant avec ma famille de délicieux fruits en montagne situés à Papara. C'est un endroit zen qui me permet de me ressourcer et de prendre du recul par rapport à la vie. Et c'est surtout un moment de partage avec ma famille. Je suis expert en Taekwondo. Toute ma famille est ceinture noire et aujourd'hui je transmets ma passion du sport à notre génération future. Je suis également passionné de danse et de chant traditionnels, me permettant de me rapprocher de ma culture polynésienne. J'aide mes grands-parents de 89 ans avant de nos fruits cultivés avec amour. C'est important pour moi d'être acteur de l'économie locale. Je partage aussi de la joie et de la bonne humeur sur les réseaux sociaux et les retours de votre part sont juste incroyables. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais ne t'inquiète pas mon ami, tout ira bien, accroche-toi. Ma sœur a gagné l'élection Miss Dragon 2019. Aujourd'hui, je me lance un nouveau challenge, un rêve qui pourra devenir réalité grâce à vous. Je suis déterminée, déterminée à donner le meilleur de moi-même et de continuer à vous partager mes valeurs qui me sont chères, telles que la famille, la bienveillance et l'authenticité. Je suis prêt, prêt à quitter ma montagne et je te propose de continuer un bout de chemin dans cette merveilleuse aventure qu'est Modèle Élégance France 2021. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble et n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire.